Oui, euh, donc euh, un conseil supplémentaire que je donnerais par rapport à l'expérience passée, euh, c'est de faire des mélanges, euh, étant donné que les arbres ne se concurrencent pas les uns les autres, faire des mélanges et avoir sur une même parcelle plusieurs essences, frênes, merisiers, érables, noyés, bien sûr, selon l'adaptation au sol et au climat. À quelle densité Pour moi, euh, la densité de centi hectares est une densité intéressante. Et même si on en perd une quinzaine, une vingtaine, il en restera suffisamment pour, pour obtenir un, un, un revenu intéressant et pour conserver l'alliance avec l'agriculture, avec l'élevage.